Le Thermomix est un des mixeurs parmi les plus puissants et les plus précis qui existent. Son affichage simplifié vous permet de contrôler rigoureusement la vitesse et ainsi de réussir aisément toutes vos préparations. Réalisez des smoothies, mi-chèques et des yaourts onctueux ou de délicieuses patates tartinées en un instant. Mixez